Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je t'expose ce que je suis en mesure de proposer dans un accompagnement. Donc dans un premier temps, tout ce qui tourne autour de la musculation, renforcement musculaire, perte de gras, augmentation de la masse musculaire, prise de force, ça c'est la base. La nutrition, comprendre les macronutriments si tu ne les connais pas déjà, mais surtout l'importance des micronutriments. Le jeûne intermittent, ce que ça peut t'apporter si tu le mets en place, évidemment, si c'est pas ton délire sans le jeûne intermittent, comprendre les lois du vivant également, on y reviendra plus tard. J'ai un module spécifique sur la respiration, la cohérence cardiaque, le papillon, la haute altitude, la méthode Wim Hof, la méthode Toumo, la mobilité, les étirements et la mobilité articulaire, le mental, le mindset, et pour ça j'ai un outil extraordinaire qui s'appelle la gratitude, l'éducation financière, comprendre son rapport à l'argent et L'immobilier. Pourquoi je te parle d'éducation financière Parce que mon créneau, c'est avant tout la santé. La santé, ça passe aussi par l'argent. On y reviendra. L'hygiénisme, idem, ce n'est pas obligatoire de travailler avec moi des cours spécifiques sur l'hygiénisme. Ça dépendra de tes besoins et de ta volonté. La visualisation, pour augmenter la performance, mais aussi euh, pour entrer dans un truc mystique qu'on appelle la loi d'attraction. Voilà ce à quoi tu peux t'attendre ce à quoi tu as le droit, si tu euh, travailles avec moi, en sachant que les choses viennent petit à petit. Et en fait, ça va, ça va vraiment dépendre de ton profil. Avec certaines personnes, on ne va travailler que sur ça. Avec d'autres, on va travailler sur ça et sur ça. Avec d'autres, on va travailler sur ça et sur la respiration. Avec d'autres, on va retravailler sur la mobilité en priorité et ensuite, on viendra là-dessus. Voilà, ça va vraiment dépendre de ton profil. Et avec d'autres, on va travailler sur tout. Tout dépend... Le qu'on reste ensemble en coaching et puis les capacités que tu as, le temps de disponible pour travailler, l'intérêt que tu as pour ces différentes matières. Alors comment ça se passe Dans un premier temps, on fait un petit check-up à deux, on en discute, on voit, comment ça, on voit comment on peut travailler ensemble, si nos profils correspondent. Si tu n'es pas du coin, si tu n'es pas proche de mon domicile, on le fait en vidéo via WhatsApp. Ensuite, j'établis un programme pour toi. Le but, ce n'est pas que je t'envoie un programme pour te dire quoi manger et quoi ne pas manger, même si au début on pourra le faire pour euh, que tu aies une base de départ. Le but c'est que je t'apprenne à pêcher. C'est que tu sois capable de te débrouiller à un moment donné tout seul. Que tu sois capable de faire des choix éclairés. Euh, tout ça fait l'objet de cours spécifiques en vidéo. Donc certaines sont encore en cours de fabrication. Euh, mais tout ça fera l'objet en tout cas de cours spécifiques en vidéo que je vais pouvoir te transmettre, ce qui te permettra à ton rythme de pouvoir bien appréhender tous ces principes et de pouvoir les mettre en pratique dans ton quotidien et on pourra discuter par WhatsApp tous les jours, presque tous les jours. Tu m'envoies tes questions, tes problématiques, je te réponds et voilà. Voilà comment je travaille, voilà à quoi t'attendre si tu travailles avec moi. La mention spéciale, et écoute bien, si un jour tu es intéressé, c'est ça. Parce que ça, j'ai des connaissances qui sont très, très, très, très poussées. Donc quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, c'est un plus, on va dire, par rapport à tout ça. C'est un plus. Quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, étant donné que j'ai toutes ces connaissances, pourquoi pas les mettre sur la table lors de mes coachings Pourquoi pas ne pas les offrir Voilà, je te dis à très bientôt.